bonjour à tous et eh bien on est dimanche et aujourd'hui je vous présente un tour qui s'intitule anomalie de michael scanzello à tout de suite on se retrouve pour un petit tour de paquet cette fois-ci avec l'as de cœur, le roi de pique, le roi de cœur, le roi de trèfle et enfin le roi de carreau. et pour cet effet je vais avoir besoin d'un étui et tout de suite je vais isoler l'essentiel l'as de cœur, que je mets tout de suite dans l'étui je vous remontre que l'as de cœur est bien dans l'étude, aucune triche possible. Et avec les rois, je vais essayer de réaliser un miracle. Par exemple, avec le roi de carreau. Là, le roi de carreau est un roi farceur. Regardez, simplement en le passant au-dessus de jeu. En faisant une petite pergouette comme ceci. Instantanément, il disparaît entre les rois. On pourrait le faire d'une manière, manière un peu plus visuelle. Alors cette fois-ci, ne clignez pas des yeux. Vous êtes prêts Regardez, simplement en passant au-dessus du jeu, des rois, en frottant légèrement. Croyez-le ou non. Il reste maintenant une seule carte, et pas n'importe laquelle. L'as de cœur. Eh oui, car à l'intérieur de l'étui, cette fois-ci, ce sont les rois qui sont apparus. De Pink. le roi de pique le roi de cœur le roi de trèfle et le roi de carreau Je vous remercie Bonne bon. journée à vous